Transformer votre peut-être en non négociable. En clair, je dis souvent à mes, à mes étudiants, notamment dans Weekend Spark, quand je ne peux pas, je dois. Quand je ne peux pas, je dois. C'est-à-dire que je, je négocie même pas. Donc vous transformez le peut-être, je verrai bien, en je devrais. Je devrais, peut-être, on verra. Je devrais, peut-être, on verra. Oui, j'y pense. Ah oh, oui, je viendrai peut-être dans le programme Ah oh, oui, j'y pense. Ah oh, oui, c'est bien, c'est intéressant. Oui, oui, bien. Bien, je vais encore cramer encore une, une année de plus. Mais je n'y crois pas une seule seconde à ce truc. Les gens qui ne veulent pas se former ne croient plus en, en leur potentiel. C'est aussi simple que ça. Plus de 80% des employés qui sortent de l'école ensuite, ne se formeront jamais plus si ce n'est pas l'employeur qui paye la formation. Vous n'avez pas compris que dans ce cas de figure vous cherchez juste un job alimentaire. Vous ne gérez pas une carrière. C'est à vous de vous payer votre développement personnel. Apprendre une langue étrangère, c'est du développement personnel. Développer sa confiance, son leadership, sa capacité de décider, augmenter son, son charisme, c'est du développement personnel. Votre niveau de vie est au même niveau que votre degré de développement personnel de pas plus. Donc, vous transformez le « peut-être le, », transformez le « je devrais » en « je dois ». Là, vous ne là, vous perdez pas le focus, croyez-moi.